Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un pouce bleu, mettez des commentaires, car ce serait très apprécié après une semaine de travail. Je remercie au passage Benjamin Ninja pour avoir pensé l'idée d'avoir traduit la bande annonce de Ninjago Lille Inconnu. Je me suis occupé du montage, j'ai choisi les doubleurs avec lui. Merci beaucoup aux doubleurs d'ailleurs. Abonnez-vous à leur chaîne YouTube ou Instagram, Bref, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien des deux communautés sur Amino. Et sinon, rejoignez Instagram pour la communauté DLTH. Sur ce, c'était le Westra plus grand fan de Ninjago. Bon visionnage à tous Je suis désolé de vous apprendre que Misako Montgomery Garmadon est présumé disparu. Salut les gars Allons-nous les poursuivre vous êtes les seuls à savoir ce qu'il y a là-bas. Je vais vous dire ce qu'il y a. Un terrible Accrochez-vous Des monstres Bravo Des pièges Ah Il m'a eu Boule de gomme Où allons-nous Oh ah, les gars nous sommes les gardiens de l'amulette! Et désormais, vous serez nos prisonniers! Pour toujours! Allons affronter des vagues! 3, 2, 1, Ninja Ninja go, go. Oh Arrêtez-les! Oh La position dieu du survivant!